C'est exact et c'est donc vrai que vous pouvez bénéficier de cette consultation qui peut favoriser votre prise de conscience, orienter votre suivi et favoriser des soins qui vont vous permettre de sortir d'une situation pour laquelle vous souhaitez un changement. Ce changement peut être une réduction de vos consommations ou un arrêt de vos consommations, ça peut aussi être une prévention des éventuelles reconsommations.